Bonjour tout le monde qui m'a dit, alors on va commencer cette vidéo par euh, des belles images. Donc voilà, je vous fais découvrir mes trois amours. Alors ici c'est Ryu, donc petite mention pour, euh, pour Yannick auquel j'avais promis de montrer mes chats. Donc ça c'est mon petit Ryu, c'est le petit dernier. Là-haut on a Mimin qui est dans son, dans, son, comment dire, dans son refuge. Mimin, regarde par ici. Voilà c'est un petit cœur et je vais vous montrer la troisième voilà c'est ma personne Maddy qui s'appelle comme moi, que j'ai renommée Fifi donc voilà, c'est la plus âgée elle, a, elle va avoir 5 ans voilà c'est une vraie beauté mais qui est un petit peu chippy. voilà, donc vous avez les trois qui sont toujours euh, pas très loin de moi et euh, que pour lesquelles je suis, eh bien, la maman puisque je m'occupe d'eux. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil donc aux amours des chats et surtout à Yannick qui voulait savoir euh, quels étaient mes trois chats. Et on va entamer maintenant le tirage. dans la deuxième partie de la vidéo après vous avoir montré mes chats et eh bien on va parler un petit peu de ce qui se passe en autriche puisque je sais qu'ils ont reconfiné enfin plutôt ils ont confiné les personnes non vax et donc et eh bien on va se passer on va euh, pardon, regarder un petit peu ce qui va se passer pour euh, pour les personnes en fait ils sont en train de suivre un petit peu l'exemple le, de l'australie malheureusement hein. donc on va regarder comment ça va évoluer la situation et puis on va voir euh, si ça pourrait euh, arriver en, en France puisque vous êtes en train de vous faire euh, du souci à ce sujet bon, alors tout ça quand même moi je, je trouve que c'est fait exprès hein, pour affoler les populations euh, bon voilà quoi personnellement moi ça m'étonnerait qu'ils le fassent hein. ils n'ont pas les moyens euh, matériels on va dire hein. vous vous rendez compte, il faudrait qu'ils contrôlent toutes les personnes qui sont euh, donc, vax pour les empêcher de sortir, etc., etc., ou alors les contrôler, enfin bon. bon bref, on va quand même aller regarder puisqu'ils l'ont bien fait en Autriche et puis on va voir si ça pourra arriver en France. Alors, donc l'Autriche. Donc, on a des gens... Voilà, l'accident pour les gens, finalement, qui... Euh, comment dire Qui ont refusé le, le, le, la piqûre, quoi. Hein. Pour moi, c'est toujours ces gens-là, les gens qui privilégient le contact... Donc voilà, les gens qui se battent un petit peu pour que les relations humaines restent humaines. Donc accident pour ces personnes-là. Alors, comment va évoluer la situation donc, en Autriche pour les Novax? Donc pareil, on va faire les lettres du pays. Hein. Je trouve que c'est une bonne méthode. Il pas que je me trompe dans les lettres. Hein. A-U-T R I C H et voilà. J'aurais pu le faire en allemand, Osterreich, mais enfin bon, on va le garder euh, en français. Alors, ouais. Ah, bah, la fameuse carte de, du verre brisé que j'avais. Bon, ça, c'est la discrimination. On les a un petit peu ici, là, la première, la dernière carte. Donc, c'est la discrimination par rapport à la maladie. Donc, ça, on le retrouve ici vous avez alors la prostituée les choses malhonnêtes donc c'est le pass sanitaire pour moi alors d'ailleurs sans vouloir être vulgaire passe, faire une passe donc ça c'est la prostituée vous voyez qu'on peut en sortant un petit peu des cartes et eh bien retrouver les histoires de passe sanitaire on essaie de vendre quelque chose de rendre attractif donc encore une fois le pass sanitaire est là. là vous avez bien la contrainte ici on met les gens sous pression sous tension. Et donc là, vous avez définitivement le confinement, puisqu'on a les murs qui se resserrent, donc manque de liberté. Hein. C'est quand on est dans un, une espèce d'impasse ou de goulet d'étranglement. Donc pour moi, c'est ici le confinement. Donc discrimination, passe, contrainte, confinement. Les gens, ma foi, les pauvres gens hein, qui sont dans la demande, donc les gens qui sont en fait sacrifiés un petit peu ici, la population, le peuple... Et ici, bon, bah, ça va être médiatisé. Et donc l'accident, ma foi, c'est parce que les gens ne s'y attendaient pas. Donc c'est quelque chose qui se casse. On peut y voir aussi la perte de la liberté. Hein. Symboliquement, ça peut être de l'eau aussi. On peut voir plein de choses avec cette carte-là. C'est aussi la brutalité de ce qui est arrivé. C'est extrêmement violent d'enfermer les gens contre leur volonté. Voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve un peu la situation... Euh en Autriche, on pourrait encore certainement dire d'autres choses. Mais on va quand même regarder la façon dont, finalement, eh bien, la situation va évoluer. Donc, euh, on va regarder. Alors. Voilà. Et là. Alors. Alors, il va y avoir de la contestation. Donc ça, c'est les, les gens qui doivent être en train de se défendre. Je n'ai pas été regarder, mais je suppose. Bon, un tourbillon. Donc c'est bien le danger, hein. quelque chose qui s'accélère aussi, un tourbillon. Là, donc c'est pareil, hein. c'est les contestations, là et là. Ouais, Donc euh, ça va être un peu comme en Australie, quoi. Hein. Et là, la fameuse, euh, comment dire, euh, l'agriculteur qui plante ses graines. On avait la carte, ici, des médias. Et là, on a la carte des gens qui sèment des graines. Donc, ça va être très médiatisé. Et il va vraiment y avoir des gens qui vont se soutenir. Enfin, bref, les gens vont aller défendre leur liberté. Hein. Et puis, c'est un tourbillon. Donc, un tourbillon, bien ma foi, ça va s'accélérer. Et euh, ça peut s'agrandir. Ça peut faire tourbillon. Bon. Donc, en fait, la question « Comment ça va se passer en, en, en Autriche ?» Eh ben, ça va mal se passer. Parce que les gens vont aller se battre pour défendre leur liberté. Alors, est-ce qu'ils euh, vont gagner Est-ce qu'ils vont pouvoir regagner leur liberté hein Alors, ici, il y a des gens qui vont partir. Alors, la nuit, on va regarder. On va, on va laisser cette carte-là un peu de côté parce qu'elle est difficile à interpréter toute seule. Alors, Par contre, il y a des gens qui vont partir. Je ne vois pas trop pourquoi, puisqu'ils sont confinés. Donc, on va regarder... Ouais, donc, ça, c'est les choses qui sont cachées, occultes. Alors, pourquoi j'ai des départs ici Des séparations. Bon, bah ça, c'est le, effectivement la, la politique sanitaire. Alors, la séparation, c'est encore les histoires de discrimination qu'on avait ici, en fait, hein. Donc, en fait, on a de nouveau l'histoire du confinement avec le, le côté médical. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a certainement des personnes qui vont céder à la pression, à mon avis. Hein. Et donc, ils vont prendre le train en marche. Voilà, c'est ça que je viens de comprendre. Pour les questions de Vax. Donc, oui, ils vont atteindre une partie de leur but qui, finalement, est de rallier une certaine catégorie de la population qui a résisté. Donc, il y en a qui vont craquer... Les autres qui vont résister. Et alors, comment ça va se finir Ouais, il va y avoir quand même un changement. Oui, enfin, un changement de conscience, j'allais dire, mais plutôt, en fait, une prise de conscience qui peut être aussi au niveau mondial, ou au niveau européen. Hein donc là, ce sont des gens qui sont en train de conduire. Donc, la conduite de quelque chose. Il y a les enfants qui interviennent. Et des mesures, alors ça veut dire que si en Autriche ils vont prendre des mesures pour les enfants, par contre, pour l'instant, je leur vois pas regagner leur liberté, ce qui est un peu embêtant. Ouais, j'ai bien la carte de la du temps, donc ça veut dire qu'en fait, là le, le problème va mettre quand même un petit peu de temps à être réglé. Enfin, si, si on peut dire que c'est un problème, c'est plus que ça. Hein. C'est carrément une, euh, enfin bref, une catastrophe au niveau de la démocratie. Mais je voudrais savoir ce que c'est que ça. Euh, Est-ce que au niveau européen, il va y avoir des réactions Ouais, ça va pas plaire effectivement euh, euh, à tout ce qui est européen. Je n'ai plus les institutions en tête. Hein. Enfin bref, le Parlement européen ou j'en sais rien. Donc là, effectivement, il va y avoir, je pense, des recours à ce niveau-là. Mais est-ce que les non-vax vont pouvoir euh, être libérés quelque part Alors, il y a des choses de l'étranger. Oui, il y a quand même une amélioration de situation. On va regarder par rapport à ici. Et ça, ça peut être la liberté aussi, hein, la mer. Euh... On a tous le poème en tête. Hein. Le poème en tête, pardon. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Hein. Je ne sais plus de qui c'est. Euh... Pardon, vous savez, en vieillissant, on oublie un petit peu aussi. Mais c'était un très beau poème. Enfin bref, pour moi, la mer, c'est l'étranger, mais c'est aussi la, la liberté. Hein, parce que c'est. On a toujours l'impression qu'elle est infinie. Donc, la liberté ici et amélioration de situation. Alors, pour ça, ça va quand même passer par un orage. Alors, j'étais en train de réfléchir, c'est est-ce que c'est les histoires de, de cours européennes ou ce genre de choses ou est-ce que c'est parce que là, une conduite, c'est aussi une initiative, on, on met des choses en route. Hein. Ou est-ce que c'est autre chose Alors, qu'est-ce qui va faire que la situation va finalement euh, euh, se résoudre? Il euh, bah, y a des recommandations, oui, donc euh, il va y avoir quand même des gens qui vont aller taper du poing sur la table. Hein, ici. Voilà, c'est ça. Donc il va y avoir quand même des. Des, euh, des comment dire Des réactions. Ouais, mais euh, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas convaincue, moi. Si, quand même, il y a bien la liberté qui est retrouvée. Ce qui m'embête, c'est, j'ai l'impression quand même qu'il y a... Il y a... Euh, c'est comme si, en fait, je ne sais pas comment vous dire, il y a vraiment une partie de la population qui va craquer. Ouais. C'est ça qui m'embête. C'est qu'il y en a qui, qui vont déprimer, mais aussi qui vont accepter. Euh, euh, voilà, la, ça, c'est la punition, c'est le fouet. Donc, ils vont accepter de, de se faire, faire pique-pouser, comme on dit, pour retrouver leur liberté. Et ça, ça m'embête. J'étais partie sur une amélioration, une amélioration de situation, oui. Mais il y a une population, comment dire, une partie de la population qui va quand même... Euh, euh, malheureusement euh, accepté. Et je me demande si c'est pas à cause de ça finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont euh, atteindre un certain pourcentage, je pense, hein, parmi les, les résistants, ceux qui n'étaient pas VAX. Hein, donc euh, mettons qu'il y en ait, euh, je sais pas moi, on euh, va dire euh, j'en sais rien, un tiers. Ça, j'ai pas les chiffres, mais si dans ces un tiers, s'il y en a les deux tiers qui baissent les bras, et eh bien je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, ils arrêteront leurs représailles. C'est comme s'ils voulaient atteindre le maximum de personnes. Je sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça, parce que oui, il va y avoir des contestations, oui, il va y avoir des critiques, mais oui, il va y avoir des gens qui vont se battre. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ce sera ça qui va résoudre le problème. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que l'amélioration la, de situation viendra finalement du fait que le, le gouvernement là-bas euh, va arrêter tout simplement les mesures Ouais, donc le gouvernement, il vous voyez là, en fait, c'est ça. Hein, il a pâte. Enfin, il a pâte. Il a pâte les gens, oui et non, puisqu'il les enferme. Alors, c'est pas vraiment à pâter, mais c'est quelque part le piège. Hein, c'est le piège avec l'hameçon là. Donc, en fait, ils vont les hameçonner. Les comme j'ai dit hein, quelques fois dans le tirage, ils sont partis les rechercher euh, ceux qui n'avaient pas mordu à l'hameçon. C'est exactement ça. Donc c'est ça en fait. Hein. C'est à mon avis c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Donc ils vont attendre qu'il y ait encore euh, une augmentation des, des, des personnes qui sont euh, qui sont euh, qui soient injectées pour réouvrir la porte. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc je ne suis pas sûre que toutes les contestations etc etc euh, changent énormément de choses. Il y en aura, hein, des contestations. Il y en a sans doute, d'ailleurs. Je n'ai pas été du tout regarder les nouvelles, hein, franchement. mais euh, il, a, il doit y en avoir très, très certainement. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui fera que les choses vont arrêter. J'ai l'impression que ce sera au moment où ils auront harponné arpo... enfin, par... suffisamment de personnes que là, ils laisseront les gens de nouveau ressortir. C'est parce que, pour moi, c'est comme s'ils voulaient atteindre un certain quota, en fait. Est-ce que c'est ça Ouais, il y a les gens qui sortent, c'est ça. Donc, ça peut montrer, effectivement, le, le, le, les personnes. Voilà. Bon, de toute façon, euh, ça restera avec quand même une coupure dans la population. Bon. Alors, on va regarder maintenant si ça va arriver en France. Allez. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait, déjà, en France On peut se demander. Hein. Mais, euh, bon, euh, que les gens continuent quand même à accepter euh, ces guignols. Enfin, bon, en fait, ils font même pas rire, hein. Enfin bref, ces espèces de marionnettes, si vous voulez, c'est vraiment toute la France qui devrait aller dans la rue, là, parce que quand même. OK, bon, allez, je vais arrêter de râler. Alors, euh, est-ce que le gouvernement français pourrait également faire la même chose qu'en Autriche C'est-à-dire, en fait, ben, voilà, confiner donc les non-vax Alors, est-ce que ça pourrait arriver en France ben, On va regarder, ben, on va faire cette fois euh, les lettres du mot France, hein. Alors là, j'ai encore les militaires avec les espèces de courses. Ouais, OK. On va, on va laisser l'armée de côté hein, dans ce tirage. On va se concentrer sur la question. Donc, est-ce que le gouvernement français pourrait faire les mêmes mesures Donc, F, R, A. Donc, N. C, -E. Voilà, sachant qu'il y a quand même les élections... Et que, euh, bon, euh, pour l'instant, Monsieur Caligula ne s'est pas redéclaré candidat, mais euh, il y pense fortement, quand même. Hein. Alors, il y a quand même les méchancetés du gouvernement, bon, OK, on est ça, c'est sûr. Ah, il y a les questions d'argent, il y a les manifestations éventuellement ici, il y a les grèves qui arrivent. Ouais, il y, y a quand même une peur, hein. Les gens, ils ont peur. Vous les avez ici, hein. C'est de la propagande, tout ça, quand même. Pour l'instant, c'est plus les sanctions avec l'argent euh, en France. Hein. Ben oui, puisque pour les aides-soignants, etc., etc., c'est plutôt euh, la, la punition par l'argent, puisque le manque de travail, donc le manque d'argent. Pour l'instant, c'est plutôt ça que je vois. D'ailleurs, on peut le voir ici, dans cette carte-là, où on ne peut pas aller travailler. J'avais parlé de grève. Mais je vais rectifier, c'est plutôt, en fait, ici et là, le fait qu'on ne puisse pas, encore une fois, aller travailler. Donc on met la pelle de côté, on ne peut pas travailler, et qu'on manque d'argent. C'est plutôt vraiment la politique actuellement suivie par le gouvernement français. Pour le reste, je ne vois pas les histoires de confinement ressortir pour les non-vax. Alors, on va aller quand même remettre une carte sur le, la méchanceté ici. Elle, elle va très bien, cette carte-là, euh, aux gens du gouvernement français, je trouve. Hein. Voir ce qu'éventuellement, ils pourraient avoir euh, dans leur projet euh, machiavélique. Mais bon, les gens, ils ont peur, c'est sûr. C'est sûr. Alors, de l'eau, ok. Là, c'est euh, les contraintes. Là, c'est éventuellement les recommandations. Et là, ah oui, bah oui, évidemment, évidemment, les, les, les gens qui ont peur par rapport à ce qui pourrait leur arriver et qui serait euh, très, très euh, négatif. Hein, je vous dis, c'est vraiment. Le... En plus, on pourrait voir avec les yeux jaunes euh, le côté très maléfique pour être un petit peu grandiloquente. Hein. Les gens, ils sont terrorisés presque, j'ai l'impression. C'est fou, ils ont réussi à terroriser les gens. Je veux dire, je, je peux comprendre, évidemment, hein, si on vous bassine ça à longueur de journée, euh, dans les médias, à la radio, euh, dans les conversations, euh, avec le pas ce qui est demandé partout, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut résister, c'est difficile. Hein. Il faut se trouver un petit pôle de, de, de, de calme. Parce que là, quand on est pris dans cet engrenage, c'est difficile. Alors, ces histoires de... Ben, je pense que ça peut être l'injection ici, parce qu'on verse quelque chose. Ouais, ça peut être ça. Bon, je ne vois pas les histoires de confinement pour l'instant, hein. non. Vous voyez, c'est plutôt les recommandations aussi. C'est l'adulte le, le, qui parle à l'enfant. Alors, en fait, ça veut dire aussi qu'ils infantilisent les gens. Hein. Ouais, bon... Il ah, faut prendre les, toujours ces cartes-là. Sont, ce sont des cartes associatives. Donc, évidemment, il faut aller chercher un petit peu au-delà de la carte. Hein, ce n'est pas le père qui parle à son fils ou à sa fille. On peut pas voir exactement. Mais ici, c'est les gens. Ici, vous voyez la posture qui, qui se met, qui se baisse, qui se met au niveau des gens qui sont plus petits. Donc, on peut y voir euh, le, ici la condescendance du gouvernement par rapport au, aux gens, au peuple. Hein, euh, et euh, qu'il qui les infantilisent, pour moi, c'est ça, hein, qui leur disent, mais si, si, si, si tu ne vas pas euh, te faire, euh, voilà, euh, piquoser, eh bien, pas de travail, pas d'argent. Bon, ça reste comme ça pour l'instant. Et puis, évidemment, évidemment, la troisième dose, sans troisième dose, pas de passe, donc pareil. Alors, c'est pas, euh, pas d'argent, puisque c'est pour les plus de 65 ans, mais c'est euh, pas de liberté, quand même. Hein. Bon, ok. Donc, les contraintes ici. Euh, bon, on voit quand même aussi, on a toujours quand même des gens qui manifestent, hein, on le voit toujours, mais vous, vous avez vu aussi, et ça je l'avais dit, euh, je ne sais plus où, il y a combien de temps, que je vous avais dit que les manifestations, euh, ça n'apporterait malheureusement aucune, euh, euh, comment dire, ça n'aura aucune conséquence sur la politique du, du gouvernement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester, au contraire, il faut continuer. Mais je savais vraiment, à l'intérieur de moi, que le gouvernement euh, s'en ficherait, Voilà. C'est tout. Bon. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de remporter la bataille. Alors, donc, je suis en train de bavarder comme d'habitude. Bref, donc, euh, oui, les gens sont terrorisés. Mais tout ça, c'est quand même de la propagande. Voilà, c'est relayé euh, par euh, les journaux, ce qui se passe en Autriche. Alors, bien sûr, euh, après, euh, est-ce que la France va faire la même chose, etc., etc. Moi, je n'ai pas l'impression, au vu des cartes, non c'est vraiment avec les histoires de chantage, ce que je viens d'évoquer. Mais il n'y a pas de, de confinement. On va reposer la question. Est-ce qu'il y a un risque Donc, le gouvernement est par là. De confiner donc, les personnes qui sont terrorisées ici, qui ont vraiment peur et qui sont dans des situations ici de dépression. Hein. C'est sûr, hein, mais euh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est... Je, je crois qu'on n'a on a jamais vu ça, franchement. Ah si, quand même, pendant la seconde guerre avec Hitler, c'est vrai. Enfin, Hitler, euh, il l'avait fait autrement. Hein. Euh... En fait, il avait éliminé euh, carrément tous les concurrents, lui. Hein. À une époque, je m'étais posé la question, d'ailleurs, pourquoi est-ce que personne n'avait réagi euh, quand Hitler euh, a pris le pouvoir et qu'il a commencé à faire, évidemment toutes ces mises en place à dictature, etc., etc., et en fait, euh, en, en cherchant, en lisant, etc., eh bien, je me suis aperçue que les pauvres gens qui avaient euh, contesté sa politique, hein, qui refusaient de faire le, le fameux signe de le saluer, quoi, eh bien, en fait, ils avaient tous été euh, torturés euh, ou bien euh, tués, enfin, les deux, hein, torturés, tués, enfin, bref, il avait éliminé toute la contestation, tout simplement. Bon. Alors, Actuellement, c'est plus subtil quand même, hein. mais quelque part, ça revient au même. Or, comment est-ce que finalement la guerre a été gagnée bah, Hitler, il a eu, le, il a fait l'erreur de s'attaquer à, à la Russie, avec le fameux hiver. Et là, il a perdu la moitié de son armée. Hein. Il, a, il avait sous-estimé l'hiver russe. Et puis, euh, en fait, il a, il, a, il a été dans la démesure. Donc il avait mal estimé la situation. Il faut toujours regarder un peu les leçons du passé parce que là quelque part c'est un petit peu en train de se passer. Ils sont en train d'exagérer. Ils vont trop loin. Et alors il y avait ça. Et pourquoi est-ce que Hitler a perdu? Ma foi il y avait évidemment la résistance. Mais la résistance elle était cachée. Et c'est là où mon conseil c'est il faut aussi être, euh, il faut résister, mais de façon, on va dire. Euh, plus caché. Alors, les manifestations, c'est très bien, il faut continuer. Mais il y a aussi une résistance qui doit s'organiser de façon plus subtile. Bon, Voilà, je vais fermer ma parenthèse. Alors, ici, on a encore les histoires d'enfants. Je vous dis, les enfants, ça va venir sur le tapis, tôt ou tard. Hein. Ils ont déjà commencé avec les ados, ça, je crois que je l'avais déjà vu, mais je vous avais dit aussi que, bon, pour les ados, c'était, ce euh, serait pas lié au fait d'aller ou pas à l'école, hein, je me souviens d'avoir dit ça, mais qu'il y aurait des limitations au niveau, oui, des sports, des loisirs, etc. Bon, ouais, ça, c'était quelque chose que j'avais très fortement ressenti. Eh bien, je pense qu'ils vont faire, tôt ou tard, la même chose avec les enfants plus petits. Ça reviendra sur le tapis, cette histoire. Pour l'instant, ils l'ont mis de côté, mais ça reviendra sur le tapis, parce que c'est là. Alors, pour les histoires de confinement, ben, je vous dis, les gens, ils ont peur, hein, voilà, à l'aide. Mais bon, c'est pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Ils ne le font pas. Ils ont d'autres choses en projet. Moi, je vois pas les histoires d'enfermement. D'ailleurs, regardez, ils vont avoir des ennuis au niveau du gouvernement, puisque le gouvernement, je l'ai mis ici. Hein. Bon, alors, évidemment, il y a toujours des gens euh, qui vont continuer euh, euh, à faire, euh, comment dire, à jouer un petit peu aux moutons, hein, parce qu'ils ont peur, justement bon ben ça c'est ceux qui vont prendre la troisième dose ou ceux éventuellement qui vont aller prendre la première voire la deuxième hein, qui vont jouer le rôle des moutons parce qu'ils ont peur mais ces gens là si jamais ils me regardent je voudrais leur dire ne croyez pas que cela changera quelque chose ça ne changera rien on, feux, on veut vous faire croire qu'il y aura un retour à la normale mais il n'y aura jamais de retour à la normale c'est fini tout ça il va falloir l'accepter hein. le monde a changé Bref, donc nos moutons sont là et le gouvernement, de toute façon, lui, il va vers les problèmes hein, parce qu'ils sont allés très, très haut, très, très, très, très, très très haut et là, ils vont se casser la figure. Bon, enfin bref. Donc non, je ne vois pas de confinement pour les non-vax. Si je me trompe, j'aimerais faire mon mea culpa. Mais non, moi, je n'ai pas l'impression. Là, faire rentrer les moutons dans l'enclos, ça ne veut pas dire que ça va être confiné. Pour moi, c'est plutôt les gens ici qui, qui sont terrorisés, qui ont peur et qui vont suivre les autres moutons qui, eux, sont dans l'enclos, qui se sont enfermés eux-mêmes avec leur passe. Mais je ne vois pas de gens euh, euh, confinés à la maison, non. On va encore remettre une autre carte. On va faire dans l'autre sens, cette fois. Moi, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens. Ça aurait été mieux. <rire> J'ai mis d'abord là et là. Et là. J'aurais peut-être dû mettre là et là. Enfin bon... En tout cas, ce que ça me dit, c'est que il va y avoir la lumière, quand même, qui va être faite. Je ne vois pas en tant que succès, moi, ici. Non. C'est plutôt la lumière qui va être faite sur, euh, sur les agissements du gouvernement. Et par contre, ici, attention, aux fameux moutons, les gentils moutons, franchement, ils font de la peine, qui, euh, qui, qui vont justement rentrer dans l'enclos, parce que ce qui les attend, c'est malheureusement ça, hein. Mais vous voyez, ce n'est pas la carte de, euh, de l'enfermement. J'en ai une dans le jeu. Hein. Enfin, j'en ai même plusieurs. C'est pas sorti. Alors, on va aller regarder du, du côté des ennuis, là. Il hein. y a la lumière qui va être faite. Hein, ici. Il faut bien quelque part qu'il y ait aussi un petit peu le retour de bâton, hein. Ouais, donc il va y avoir quand même, encore une fois, alors les fameuses révélations. Mais bon, ça ça remonte quand même. Hein. Vous avez vu, hein, on a de plus en plus quand même de gens qui se réveillent, euh, qui viennent témoigner. Euh, en fait, ce que j'avais dit, je vous avais dit que les effets secondaires, on allait en parler de plus en plus. Hein. Et euh, peu de temps après ma vidéo, bah, ça a commencé de plus en plus. Mais ça, ça s'explique au niveau astrologique. Hein. Là, il y a Saturne qui est en train de partir. Et du coup, les gens vont vouloir savoir ce qui se passe. Hein, Saturne bloquait la vérité. Enfin bref. Donc... Euh, alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais n'empêche que, oui, il y a des gens qui vont vouloir vraiment savoir ce qui se passe, etc., etc. Donc, et là, vous voyez, il y a des, des, des choses qui vont être révélées. On, on essaie d'empêcher les, les gens de parler, mais ce euh, ne sera pas possible. Voilà, il va y avoir effectivement euh, beaucoup de, de choses, de... de Dire de, de, de nouvelles, de blogs, enfin, je sais pas, de messages, tout ça, qui vont être mises, hein, des gens qui vont parler, enfin, bref, des conférenciers, euh, des gens euh, qui sont dans le, dans le monde de la science, euh, des journalistes, tout ça, qui vont révéler des choses sur cette fameuse substance. Voilà. Ah, on a notre Superman qui arrive. Il y a aussi des questions de justice qui arrivent sur la politique sanitaire. Bon, allez, je vais arrêter là, parce qu'après, on va partir dans plein, plein de choses. Je vais m'éloigner du tirage. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est ce que, que ce qui se passe en Autriche, eh bien, ma foi, risque de pousser les gens qui sont déjà euh, pas bien mentalement et qui ont très peur euh, ben, des, des yeux dorés, là, fin, euh, enfin, dorés, des yeux, on va dire, jaunes, du diable, hein, qui ont très peur de, de, de, du malheur, en fait, c'est un peu ça. On le voit ici. Eh bien, ça risque de les pousser à suivre les moutons dans l'enclos avec, malheureusement, des conséquences possiblement dramatiques, hein, notamment les effets secondaires, voire pire. Donc, c'est plus, en fait, de la propagande, de l'intox, de, de l'intimidation. Je ne vois pas le gouvernement, le gouvernement français mettre ça en œuvre, puisque, finalement... Euh, avec ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils sont en train de faire, de continuer, ça suffit finalement. Ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Mais bon, tout ça, de toute façon, euh, comment dire, alors, on n'aura qu'un temps, j'espère, mais euh, il va y avoir de la contestation de plus en plus. Hein. Voilà. Donc, non, pas de, pas de confinement pour les non-vax. Et en Autriche, ma foi. Euh, ben, oui, il va y avoir la contestation, mais comme je vous ai dit, je pense que ce sera le gouvernement qui mettra fin, parce qu'ils veulent en fait atteindre un certain nombre de quotas, et j'ai un petit peu peur qu'ils l'atteignent. Voilà. En tout cas, nous, on reste euh, ferme, on reste solidaire, on résiste ensemble, et comme la Seconde Guerre, ma foi, eh bien les tyrans finissent toujours par chuter. Voilà, plein de bonnes choses à vous, et à bientôt. Au revoir.